amis jardiniers chers abonnés bonjour alors euh, on se retrouve pour que comme promis euh, lors de la dernière vidéo je vous donne quelques nouvelles quelques semaines plus tard de mes courges alors il euh, y a un peu de vent j'espère que la bonnette anti vent que je me suis improvisé euh, euh, jouera son rôle euh, si ce n'est pas le cas euh, ben, euh, excusez moi je m'en excuse par avance donc les, les courges, pour rappel, euh, avaient souffert d'une décoloration très particulière sur le feuillage quelques jours après leur plantation ici sur le terrain, euh, à la maison tout se passait bien, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur stade de développement d'ailleurs, aussitôt arrivé dans le jardin ça se passait mal et toujours de la même manière euh, des symptômes d'ailleurs que qu'un copain a rencontré euh, euh, quelques semaines plus tard aussi chez lui c'était tout à fait comparable donc ce feuillage qui devenait complètement gris euh, couleur plomb et, euh, et euh, avant de jaunir et puis de voilà de s'étioler complètement quoi bon euh, donc également pour rappel j'avais apporté un peu de soufre euh, en m'imaginant, peut-être à tort, encore une fois, qu'il s'agissait d'une attaque fongique et qu'un qu champignon était euh, à mettre en cause dans, dans ce problème euh, euh, phytosanitaire ou physiologique rencontré par les, par les courges. On vous avait demandé également à travers cette vidéo ce que vous, vous en pensiez, vous avez été très nombreux à nous répondre et, et merci beaucoup et vraiment hein, je le précise on a considéré chacune de vos réponses avec beaucoup d'attention, euh, la majorité d'entre vous a écarté l'idée que ça puisse euh, être un champignon et euh, vous, avez plutôt, euh, vous avez plutôt pensé globalement qu'il s'agissait d'un problème d'acclimatation. Euh, avec deux pistes possibles, hein, selon les intervenants, euh, on a eu deux retours possibles, soit un coup de froid, alors c'était euh, quelques jours avant les seins de glace, hein, la plantation, euh, soit un coup de froid, euh, même s'il n'avait pas gelé à ce moment-là, soit au contraire un coup de soleil. Euh, voilà alors ce qu'on a fait on vous a écouté vraiment et on a acclimaté les courges suivantes hein, qui étaient là en remplacement ça c'est une première réponse qu'on a apportée au problème ensuite j'ai effectivement passé un coup de soufre sur les plantes qui étaient déjà là. Alors j'ai dû utiliser en tout et pour tout 40 grammes de soufre. Dire, Il n'y a pas de quoi, euh, hein, ça va, hein, c'est pas non plus. <rire> je veux bien qu'on bon, pas d'intrant le moins possible. Le soufre, encore une fois, je le répète, c'est à, à, à mes yeux, hein, une substance minérale euh, qui ne posera pas réellement de problème, surtout, euh, surtout dans cette proportion, euh, sur notre terrain chacun met le curseur là où il l'entend encore une fois je peux très bien supporter d'avoir employé 40 grammes de soufre ici sur cette parcelle ce qu'on a constaté derrière ça c'est d'abord une gelée, une vraie gelée donc on a perdu effectivement bah, les plans que je vous montrais dans, le, dans la dernière vidéo sont morts, hein. gelés tout simplement ça c'est bon voilà c'est tout et d'autre part on a donc replanté des, des, nouvelles, des nouveaux plants et le problème s'est euh, reproduit, ça a recommencé. Donc de nouveau le, le feuillage gris-plomb, puis les feuilles jaunes, puis la mort des feuilles en question et la plante qui se porte de moins en moins bien. Nouvelle application de soufre, donc quand je vous dis 40 grammes, c'est 2 fois 20 en réalité. Hein. Nouvelle application de soufre et le problème a disparu. Vous pouvez le constater hein, euh, ici. Alors, euh, voilà, les, fin, les, les premières feuilles qui ont été atteintes, euh, on les a perdues. Par contre, les plants ont réussi à se retaper. J'ai même des petits concombres qui arrivent déjà. Là, j'ai des fleurs sur, euh, sur ce plan de courgette ici. Voilà. Néanmoins, j'ai fait intervenir, euh, alors il, il, a eu le, il a eu la gentillesse d'intervenir un copain à moi, un collègue euh, qui n'intervient pas en aménagement paysager comme moi, mais qui enseigne en, en agriculture plutôt. Et, euh, et François Jean donc, euh, a, a prospecté de son côté, a cherché, a beaucoup cherché. Et euh, on a recoupé un petit peu nos résultats. Et on est arrivé aussi à une, une autre probabilité, donc non pas un champignon, euh, mais un alerode qui est hébergé en particulier par le colza qui est juste à côté en plus, donc c'est un, un, un facteur euh, euh, qui, nous, qui nous amène euh, peut-être aussi à imaginer que ça puisse être ça, en tout cas, hein. c'est pas une certitude, hein. cette halerode serait responsable d'un trouble qu'on appelle l'argenture de la courge, et effectivement euh, la couleur plomb que, que je décrivais, la couleur argent euh, dont, euh, dont témoignent les, les feuilles quand elles sont atteintes par, euh, par ce problème là, merci à bouger la caméra Séverine. Ouais bah ouais je sais bien il pleut voilà alors on remet ça va voilà donc il pleut pour vous expliquer et chez Séverine qui est sur la caméra pour essayer de la, de la protéger un peu de la pluie c'est pas très grave euh, donc l'argenture de la de la courge euh, se manifeste par une décoloration tout à fait identique à ce qu'on a euh, constaté ici on n'en est quand même pas à conclure, en tout cas qu'il s'agissait de ça. Euh, parce que d'autres questions se posent, alors pourquoi euh, là maintenant on est tranquille, alors le colza il n'est plus au même stade de développement, il est en train de faire ses graines, euh, peut-être que les aléros en question ne sont plus euh, présents sur site euh, là maintenant, il euh, y, a, y a plein de questions, on a, on a un concombre dans la serre qui lui n'a pas été euh, atteint, qui avait été replanté en même temps que les précédents, il n'a pas été atteint, pourquoi On ne sait pas. Euh, les aléros en question, je ne les ai pas vus, j'ai rien vu du tout. Euh, euh, je n'ai détecté aucun insecte hein, sur les, les courges en question. Voilà. Et le soufre est un fongicide, ou en tout cas un fongistatique, mais ça n'est pas un insecticide. Et pourtant, le problème semble avoir été réglé, en tout cas parallèlement à l'application de soufre, si ce n'est par l'application de soufre. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que bon, les courges vont mieux, tant mieux. Le soufre semble avoir joué un rôle là-dedans, j'en suis à peu près certain, mais euh, ce n'est pas suffisant encore pour que j'en tire une conclusion ferme. Euh, on vous a écouté, on a replanté, mais 15 jours plus tard, donc on a attendu et on a acclimaté les plants, ça a sans doute joué un rôle également, même si, encore une fois, je le répète, hein, les nouvelles plantes qu'on a ramenées 15 jours plus tard, même avec acclimatation, ont souffert des mêmes troubles dans un premier temps, entendez-le quand même. Hein. Voilà, donc... Euh... On n'est pas trop sûr finalement, euh, j'ai tendance personnellement, mais ça c'est ma culture personnelle qui veut ça, à penser qu'il s'agissait bien d'un champignon, mais encore une fois, on n'a rien trouvé, euh, on n'a rien identifié formellement qui aille dans ce sens, et au niveau euh, rapprochement disons des symptômes euh, avec la littérature, euh, si on s'amuse à cet exercice là, on se rapproche plutôt quand même de l'argenture de la courge. Quoi. Hein, voilà ce que je peux vous dire au sujet de nos courges encore une fois elles vont mieux tant mieux vous nous avez vraiment aidés mieux aussi et merci euh, surtout pour ça quoi je vais vous donner quelques nouvelles de, de nos petits pois également sur lesquels on a un hein, qui ont subi une autre attaque euh, non sans vous parler également de, de ces courges qui en, en fin de en particulier les courgettes en fin de saison vont souffrir d'oïdium c'est à peu près sûr on a du soufre à la maison il y aura de l'oïdium sur les courges euh, c'est pas pour autant qu'on qu s'attaquera à ce problème euh, et qu'on va souffrir nos courgettes quoi au moment où l'oïdium euh, apparaît généralement on est vraiment en fin de saison et des courgettes on en a jusque là quoi donc on les laisse euh, on les laisse périclité tranquillement c'est pas c'est pas suffisant pour déclencher euh, euh, déclencher un traitement euh, en tout cas sur les deux années qui ont précédé euh, selon notre expérience c'était pas c'était pas euh, on n'avait pas atteint ce qu'on appelle le seuil d'intervention quoi voilà alors je vous montre tout de suite les petits pois vous allez voir alors voilà hein, je vous laisse apprécier euh, on, vous savez qu'on fait pousser nos petits pois on les sème dans des pots et puis ensuite on vient les réinstaller ici en ligne ça marche très très bien et euh, cette année euh, l'année dernière également euh, on avait été un peu ennuyé mais pas à ce point hein. là ils ont été dévorés on ne sait pas par quoi là encore le ravageur on ne le voit pas donc je suis incapable de vous dire de quoi il s'agit mais c'est vraiment un, un problème euh, préoccupant je pense qu'on n'aura pas beaucoup de petits pois cette année où ils ne seront pas très beaux. Hein. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à, à ma copine Laure qui nous a refilé quelques, quelques plans en dépannage, hein, en réponse aux problèmes qu'on avait connus à côté, et qui nous a donné un certain nombre de courges diverses et variées, en nous précisant bien ce qui est marqué sur les pots, potirons ou autre chose, systématiquement c'est pas ça. Quoi ok donc c'est quoi je ne sais pas tu verras voilà donc euh, on les a installés ici et puis effectivement on verra bien euh, lorsque ça se développera et eh bien ce que ça peut donner quoi <rire> merci l'or donc puisque je suis sur un terrain de libre expression aussi ici je vais pousser mon petit coup de gueule alors je le fais peut-être pas certains penseront sur la bonne chaîne on n'est pas sur ma chaîne Ornito, on est sur ma chaîne potager néanmoins ça concerne bien les cultures euh, J'étais donc en suivi euh, du buzard cendré, hein, une espèce qui niche dans les plaines agricoles donc euh, ici dans la région avec un copain Ornito, et on a eu la, la très désagréable surprise de, de constater que des superstitions ou des vieilles croyances persistent encore dans le milieu agricole. J'espère que c'est pas le cas chez les, les potagistes, euh, pour les appeler comme ça, amateurs, hein, vraiment, parce que c'est désolant. Euh, on a eu la, donc la mauvaise surprise de constater que des gens euh, s'attachaient encore à suspendre des cadavres euh, de cornailles noires. Alors, dans la mesure où ils réussissent à les identifier, parce que là-dedans, il y a peut-être des choucas, il y a peut-être du corbeau-feu, il y a peut-être d'autres choses. Euh, a priori, de la corneille noire, donc suspendue à des, à des poteaux, hein, euh, et puis euh, répartie comme ça sur les champs, de manière à euh, servir d'épouvantail. Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant Parce qu'il y a un épouvantail là-bas derrière, hein, euh, qui est fait avec un, un vieux bleu de travail. Bon, voilà. Après, l'épouvantail, il joue son rôle, plus ou moins on y croit on n'y croit pas bon moi je trouve ça très marrant c'est sympa et puis il y a des fêtes de l'épouvantail ici et là mais alors utiliser piéger euh, tuer et utiliser les cadavres ensuite de corneille euh, euh, à ces fins là c'est d'une débilité sans nom quoi voilà c'est grotesque absurde arriéré complètement euh, il faut vraiment que ça ça s'arrête c'est des pratiques choquantes et qui en plus ne portent aucun résultat quoi voilà, c'est dit. Euh, encore peut-être une petite précision sur les courges, on n'a pas remis de phosphate phérique, puisqu'on n'a pas constaté d'attaque de limaces, tout simplement. Pas d'attaque, pas de phosphate, hein. ce n'est pas systématique, hein, là encore. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit bilan rapide. Hein. Il fallait bien qu'on vous fasse un retour sur ce problème. Euh, je vous quitte au milieu de nos oignons ici, hein, qui se portent très très bien. On en a mis euh, cinq planches, hein, donc 5 fois 1m20 sur 4m. Euh, enfin oignons, échalotes etc c'est vrai qu'on en consomme énormément euh, et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on qu est un petit peu à l'étroit quand même au potager qui dit non et qu'on aimerait bien avoir euh, une surface supplémentaire un de ces jours, ça serait quand même sympa allez, je vous dis à très bientôt ciao ciao